Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changer de régime matrimonial sans même s'en rendre compte, est-ce quelque chose de possible, de réalisable A priori, bien évidemment que non. Sauf que, eh bien, vous qui m'écoutez, il y a une partie de cette audience qui vivait à l'étranger qui est expatrié, et eh bien sachez que dans ces, dans ces configurations-là, euh, et la partie d'expatriés de mes clients, par exemple, représente 30 à 40%, donc c'est une partie euh, conséquente, il peut y avoir des subtilités. Et J'ai eu un cas dernièrement, c'est pour cela que je vais vous en parler. Si vous êtes né en France, eh bien, il y a un régime qui s'appelle la séparation de biens, donc euh, par défaut, on vous applique euh, eh bien, la euh, la, le, le régime de la communauté. Donc euh, bah, tout ce que vous achetez par la suite, que ce soit de l'immobilier, du patrimoine, et eh bien ça va être confondu. Si l'un des deux achète, et eh bien ça tombe dans le giron des deux. Et c'est très bien comme ça. Et donc ça a un impact aussi au niveau de l'immobilier. Si quelqu'un achète, et eh bien ça veut dire qu'on achète à deux. Bon ça c'est le cas euh, classique, j'allais dire par défaut. Autre configuration, vous souhaitez euh, dissocier des patrimoines. Alors ça peut être pour différentes raisons. Euh, par exemple, il bah, y a deux, deux personnes qui se rencontrent et ont déjà un patrimoine existant très différent ou euh, des revenus euh, pas équilibrés, il y en a un qui a une situation un peu différente de l'autre, et donc, bref, pour différentes raisons, euh, on peut choisir ce régime de la séparation de biens avec un contrat de mariage auprès d'un notaire. Bon, jusque-là, tout va bien. Et ce qui veut dire dans ce cas, que si vous achetez un bien en France, si vous êtes résident français, et eh bien si madame achète avec son argent, et eh bien madame est seule propriétaire, quand bien même elle est mariée, euh, grâce à cette séparation de biens, ce contrat de mariage Sauf que si ce même couple avec un, une, un contrat de mariage eh euh, s'expatrie, euh, le pays dans lequel on peut atterrir, au sens propre du terme, eh bien, peut ne pas reconnaître ce régime matrimonial français. Euh, ça ne s'applique pas partout. Et du coup, que se passe-t-il eh Par défaut, vous tombez sans potentiellement vous en rendre compte dans le régime de la communauté. C'est-à-dire que le contrat de mariage ne, ne vaut plus, en fait. Hein. Il est comme s'il est, il est, il est, il était caduque, en fait. Et par conséquent, c'est là où on a eu un cas tout dernièrement avec, euh, avec euh, un, un couple dans cette configuration. Et il y avait une deuxième particularité d'ailleurs, c'est qu'une euh, un, une personne dans ce couple eh bien achetait seule avec son propre argent. Donc cette personne pouvait penser euh, voilà, acheter seule et être seule propriétaire. Et eh bien non, en fait, ce, ce contrat de mariage euh, était caduque et donc... Euh, me, me, Madame seule, qui achète seule avec son argent à elle qu'elle a gagné ou dont elle a touché, bref, peu importe la provenance, ça peut être un héritage, ça peut être une donation, en tout cas, c'est l'argent seul de madame. Et eh bien, madame qui pouvait penser acheter seule avec ce contrat de mariage, et eh bien finalement, ce bien immobilier appartient à parts égales au couple. Donc, vous voyez, c'est en cela que cette anecdote, en fait, peu connue du grand public et qui peut être parfois méconnue aussi de vous. Euh, expatrié et avec un projet d'investissement, eh bien, doit vous, bah, doit vous interloquer, vous doit vous, vous, en tout cas, vous, vous devez être vigilant à ce point, qui n'est pas neutre. Vous imaginez que si vous achetez un bien, vous, la, vous pensez l'acheter seul et finalement, vous l'achetez à deux. Ce n'est pas, voilà, pas sans conséquence. surtout si à la base, vous aviez euh, envisagé euh, cette, euh, ce scénario en prenant le soin de rédiger un contrat de mariage. Donc voilà le, le sujet de la vidéo du jour qui était... Euh, voilà, un sujet même pour le notaire qui signait le compromis et euh, qui était euh, de surcroît spécialisé en commerce international et ce genre de configuration n'est ben, pas rare, euh, donc ça peut arriver et surtout pour ce cas précis d'investisseurs expatriés et donc ben, prenez soin de savoir si le régime matrimonial dans lequel vous étiez, euh, vous êtes, euh, ben, tient toujours en fait suite à cette expatriation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ça, c'est un notaire en fait, hein, et un, voilà, un notaire plutôt spécialisé en droit international qui va pouvoir répondre à ces questions qui sont assez pointues et lourdes de conséquences, vous l'avez euh, compris. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si euh, vous souhaitez voir la suite de cet euh, appartement dont la rénovation est terminée, dont l'ameublement va commencer. Et puis pour voir aussi des autres exemples d'appartements et autres euh, voilà, euh, cas, euh, exemples. Euh, exemple d'appartement ou exemple de configuration d'achat, si le sujet de la thématique d'un investissement immobilier vous intéresse et si également vous avez des problématiques concernant votre résidence principale, où là je peux vous proposer un coaching pour vous aider avec ces problématiques et ces décisions parfois lourdes et chargées en émotions à prendre, que ce soit pour acheter sa résidence principale ou j'allais dire pire, la vendre, hein, puisque, voilà, il y a beaucoup euh, de, de sentiments, euh, une histoire à vécu qui vient de l'argent en compte. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez avoir euh, par mon biais un, un, un, voilà, un avis neutre, euh, objectif, impartial, et deux hypothèses qui se décident, et vous allez pouvoir prendre sereinement la bonne décision, et je peux vous accompagner dans le process du, du notaire, des, etc., de toutes les étapes qui s'ensuit du juridique qui n'est pas forcément des plus agréables. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous mets dans la description le lien de ce coaching et à très bientôt pour les autres vidéos d'appartement. Au revoir.